Bonjour mes chers élèves de la classe de CP aussi de c 1 Voici donc une nouvelle série de lectures Avec la source du français Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bikum jadida Min Bin Méchèque, l'Alkara, l'Abil-Français. Ce qui Suivez avec moi, s'il vous plaît. La... Al. Le... Elle... Li. Il. Non. Ol le lo la al le elle li il lo ol lu le lo Encore une. nouveau. La. Al, le, el, li, il. l' لو لو لو لي لو لو هناك كلمات سوف on va lire bien sûr ces mots à partir de ces là. D'accord? Allons-y. <coughs> Un, Un lapin. Un lapin. Un lapin. Un ballon. Un ballon. le lion le lion un lapin un lapin un ballon un ballon le lion des boules des boules des boules une boule des boules la loupe la loupe la loupe la selle la selle la selle le pilote. Le pilote. Des boules. Une boule. Deux boules. Trois boules. Des boules. La loupe. La selle. Le pilote. Mmh. جولي ليمو حاول قراءة هذه الكلمات معي هيا لام إن لام لاث. لاث. لاث. لاث. لاث. Sali, Sali, Joli, Joli, Joli, Joli, Un vélo, Un vélo, Un vélo, vole vole volet Une o Lise, une olive. salle, Sale. Un moule. Un moule. Une foule. Une foule. Un cheval. Un cheval. Lire. Un fil. Mal, mal, un loup, un loup, un melon, un melon, une leçon, une leçon, un festival, un festival, une lame. Lave, sali, joli, un vélo, volet, une olive, sale, <coughs> un moule, une foule, un cheval, lire, un fil, mal, un loup, un melon, une leçon, un festival. Et dans mon qui la vidéo... رأيت ما يتسنّ لكم قراءة للسِّلَب لوحدكم هيا أقف الفيديو لكي يتسنى لكم قراءة بشكل جيد للمقاطع أظن أنكم قرأتم بشكل جيد حسنا هيا قوموا بقراءة هذه الكلمات بالفرنسية أقف الفيديو أقف الفيديو و. حول قراءة هذه الكلمات بالفرنسية أظنكم قرأتم جيدا هذه الكلمات جيد مم. إذن باقي الكلمات حول قراءة هذه الكلمة جيد وهذه الكلمة كذلك ممتاز وهذه الكلمة سيل نام جيد و ادى الكلمه و جيد الكلمه و ادى الكلمه و ادى الكلمه و ادى الكلمه و ادى الكلمه و ادى الكلمه Un moule, j'ai y Un cheval, mon thèse. Mal, mm -hmm. c'est vrai. Un melon, mon Un festival. جدا إذن في المرحله الثانية يجب الاعتماد على قراءه النصوص هيا بنا نقرا هذا النص جلال etali a مع جلال est allé à la plage avec ses amis de classe. Il joue au ballon sur le sable doré. Il joue au ballon sur le sable doré. Pour se protéger de la chaleur, pour se protéger de la chaleur, ils mettent des casquettes. Ils mettent des casquettes. La mer est très agitée. La mer est très agitée. Il faut faire attention aux gigantesques, gigantesques, gigantesques, vagues. Il faut faire Attention aux gigantesques vaques qui viennent chuter, qui viennent chuter sur la plage, sur la plage. Il faut faire attention aux... Gigantesques, gigantesque vague qui viennent chuter sur la plage. Un maître, un maître nageur avec son gilet de sauvetage. Un maître nageur avec son gilet de sauvetage. Lève la garde. Lève la garde. Un maître nageur avec son gilet de sauvetage. Lève la garde et et se tient se tient prêt prêt et se tient prêt à intervenir intervenir intervenir en cas de problème en cas de problème. Gélène est allée à la plage avec ses amis de classe. Il joue au ballon sur le sable doré. Pour se protéger de la chaleur. Ils mettent des casquettes. La mer est très agitée. Il faut faire Attention aux gigantesques vagues qui viennent chuter sur la plage. Un Maître nageur avec son gilet de sauvetage lève la garde et se tient prêt à intervenir. Et se tient prêt à intervenir intervenir intervenir en cas de problème voilà alors deuxième partie de la lecture ce sera donc la, les syllabes la lecture des syllabes, la lecture des mots et à la fin la lecture des textes à partir de ce deuxième de cette deuxième série de cette deuxième série de lectures voilà سيتو بولو ممو إذا فهد السلسلة الثانية من تدرب على القراءة باللغة الفرنسية يجب علينا أن تدرب كذلك على قراءة النصوص بشكل متقطع أو بشكل بطيء جدا لكي يتسنى لكم قراءة بشكل واضح جدا ممكن إيقاف الفيديو الآن لكي يتسنى لكم قراءة هذا النص بشكل مريح اظن انكم قراتم بشكل جيد هذا النص اذا في السيتاس سوف نلقاكم ان شاء الله في حصه قادمه